Bonjour à toutes, c'est Nathalie de Yournaise, donc formatrice internationale. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit secret pour éviter euh, le la coloration sous les ongles. Puisque bien souvent, en fait, lorsqu'on ne fait rien, euh, on va avoir le dessous des ongles lorsqu'on fait par exemple des poses en gel, en acrygel sans forcément avoir mis euh, un, donc, un, un produit euh, donc à la base sur le chablon on risque d'avoir en fait de la coloration si on a un produit un peu poreux. donc dans cette vidéo je vais vous montrer ma petite astuce lorsque vous utilisez un produit poreux eux comme l'acrygel par exemple en pop pourquoi pas euh, comment traiter le dessous des ongles et pour que ce soit nickel peut-être que sur vous et sur vos clients, vous vous retrouvez souvent avec le dessous des ongles qui se salient. Alors là, c'est pas trop le cas puisque je viens déjà de les nettoyer, mais je vais vous montrer comment euh, faire en sorte justement que le dessous des ongles ne soit pas tout sale ou du moins qu'il se nettoie beaucoup plus facilement. Donc je l'ai déjà fait euh, sur quelques autres ongles, je vais vous montrer sur ceci. Alors par contre c'est ma mauvaise main, donc je vous montrerai l'image euh, sur cela, mais je pense que du coup vous voyez que là c'est beaucoup plus blanc, hein. le, je l'ai beaucoup mieux fait sur ce côté euh, et donc l'objectif c'est vraiment d'avoir ce blanc qui va rester et que ça ne se transforme pas en une couleur un peu euh, jaune surtout avec le fond de teint puisqu'il faut savoir que la c'est un produit assez poreux et donc du coup et euh, eh bien la, les saletés la, la coloration peut rester à l'intérieur et ça va être très difficile de l'enlever donc je vais vous montrer la première étape donc on va prendre un embout euh, donc céramique Donc là c'est un bleu, vous pouvez utiliser un rouge également D'ailleurs oui on pourrait utiliser le rouge Puisque le rouge a euh, des grains plus fins Après bon je l'ai fait avec le bleu Ça fonctionne bien Donc ouais, je vais continuer quand même comme ça Je vais mettre ma ponceuse assez fort Tout de même Alors on va la mettre à 30 000 tours Je pense que ça va suffire Et en fait on va passer comme ça notre ongle. Alors attention, hein, de il faut toujours tester un premier coup pour voir voilà si le sens de rotation est bon, sinon il faudra changer le sens de rotation. Là je suis sur le sens de rotation F, donc à 30 000 tours et là en fait je vais utiliser donc le l'embout conique, euh, donc je vais utiliser cette forme justement pour venir épouser le dessous de mon ongle pour créer justement un joli euh, un joli sécœur très naturel et donc je vais venir comme ça nettoyer en dessous. Et je vais venir également raboter mon ongle naturel. Pourquoi Parce qu'en fait là j'ai simplement fait un remplissage sur une pose que j'avais déjà faite. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre donc comment réaliser cette pose en baby boomer très facilement. Euh, donc avec une technique un peu particulière. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment sympa je pense. Elle est un peu longue, mais <rire> voilà, ça, ça, ça équivaut à une petite formation, on va dire. Voilà, donc là, je fais très attention de ne pas aller toucher l'hipponichium. L'hipponichium, c'est la petite peau qui se trouve juste ici. Et comme ça, je vais venir creuser. Mais je vais surtout le faire, alors attention surtout à ne pas creuser ici le bord. Sinon, vous allez vous retrouver avec une forme euh, qui serait euh, modifiée. Donc du coup, ce serait embêtant. Donc je vais faire pareil quand même sur le dernier et après je vais vous montrer, il faudra procéder de la même manière sur l'autre côté. Voilà, donc je pose bien mon embout et je vais venir avancer vers l'extérieur. Là je vais également venir nettoyer un peu à l'intérieur. Moi, je viens de me dire, j'ai pas fait un avant-après. Enfin, J'aurais dû faire une petite vidéo avec donc les ongles avant. Donc là, j'ai limé d'un côté. Maintenant, je vais changer le sens de rotation. Pourquoi Parce que en fait, si je si je garde le même sens de rotation, pour faire ce côté-là, je vais venir euh, riper sur le côté de mon ongle, et donc du coup, ça va mal se faire. Donc, euh, ça va créer des petits trous. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et D'ailleurs, vous le voyez, hein, je le fais avec la main gauche. C'est pas très compliqué à faire. Je vais pouvoir venir nettoyer donc, du centre vers l'extérieur ici. Alors attention à ne pas rester trop longtemps au même endroit. Pour ne pas que ça chauffe. Et comme dit, essayez de tirer la peau également. Pour venir éviter euh, trop de contact avec l'embout. Même si sur la pointe, finalement, c'est pas douloureux. Mais ça risque quand même de chauffer ou de chatouiller un peu trop. Donc euh, voilà, on évite quand même. Ah, donc on fait vraiment bien côté par côté. Une fois que c'est fait, il va falloir dépoussiérer. Là, j'utilise un petit pinceau comme ça. Ça peut être autre chose également. Ça peut être une. Euh, une brosse un peu plus épaisse également je vais passer donc mon cleaner qui euh, qui permet donc de nettoyer les ongles et le gel donc euh, d'enlever le film de dispersion voilà je vais alors on peut passer carrément avec ce, ce papier là je vais arracher un petit bout j'aime bien l'utiliser parce qu'il peluche pas Donc hop. quand je le fais sur quand je fais les ongles sur moi et eh bien je l'utilise et en fait euh, là je vous conseille vraiment de faire cette étape. Alors moi j'ai déjà mis la finition de l'autre côté, mais vous pouvez déraper et en fait vous pouvez. Euh, la machine en fait peut carrément faire un tour sur votre ongle et là vous allez en fait abîmer la finition. Donc pour éviter ça, euh, faites la finition euh, recto verso. Euh, voilà plus ou moins en même temps après avoir limé justement en dessous vos ongles, là vous voyez qu'ils sont déjà beaucoup mieux, il y a encore un petit peu donc, du jaune naturel mais ça c'est mon ongle naturel hein. voilà, je ne l'ai pas entièrement retiré mais du coup le passage se fait relativement bien, là on peut voir également donc, que je l'ai bien fait voilà, en dessous, là j'ai pas encore mis la finition, je l'ai mise ici et donc sur cette main là j'ai moins limé mon ongle naturel Là, on le voit encore un petit peu euh, tout simplement parce que c'est ma mauvaise main et j'ai peur d'aller un peu trop loin. Donc je préfère éviter et laisser un petit peu. Voilà, ça ne me, ça me gêne pas plus que ça. Et maintenant, donc on va prendre le top coat shiny. donc Qui est vraiment super parce qu'il n'y a pas de film de dispersion. On va prendre un peu de matière. On n'en prend pas trop. Alors là il y a deux techniques, soit vous êtes à l'aise avec ce pinceau là et vous pouvez faire directement avec ce pinceau ou alors vous en mettez comme ça juste au bout, j'en ai pas mis beaucoup et en fait vous allez pouvoir utiliser un autre pinceau peut-être plus fin un pinceau nail art et vous allez pouvoir pousser euh, vers le bout alors je crois pas que j'ai de pinceau nail art sous le coude faudrait que j'aille en chercher donc du coup je vais quand même le faire avec celui-ci mais avec vraiment très peu de produit voilà là j'enlève tout le produit que j'ai dessus et je vais maintenir mon ongle un peu vers le bas et comme ça voilà éviter de toucher et surtout éviter de mettre du surplus sur le dessus, hein, bien évidemment. Alors là, la matière était présente donc sur euh, mon petit pinceau, sur le haut, la partie euh, plastifiée, donc il y a eu un peu trop de matière, donc j'en retire un petit peu. Et je vais pouvoir, donc comme ça, venir lisser. Et en fait, le, le fait d'avoir comme ça cette finition par en dessous, eh bien, va permettre de... Euh, justement d'éviter ce jaunissement euh, puisqu'il y a des filtres uv dedans et du coup va permettre aussi ben, au maquillage de ne pas s'incruster il y a toutes les choses, voilà, quand on fait la cuisine, quand on utilise par exemple comme moi beaucoup d'épices, du curcuma, du curry, du cumin euh, ça, ça évite justement que euh, ça vienne jaunir le dessous des ongles puisque c'est pas très joli et donc là j'ai mis ma main sous la lampe, il existe aussi ce type de lampe là mon produit quand même je vais l'allumer et en fait ça permet voilà, vous avez juste quelques quelques diodes ici qui permettent en fait de sécher comme ça mais vraiment il faut le faire doigt par doigt donc c'est une possibilité mais vous pouvez très bien également mettre la main par en dessous dans dans la lampe ça fonctionnera très très bien ça c'est une lampe vraiment que je vous conseille quand vous faites par exemple la technique des pop -it qui fonctionne vraiment très très bien. Et à ce propos, euh, si vous me suivez, vous savez que j'ai sorti la formation styliste ongulaire niveau 3, qui est une spécialisation dans les pop-it, où vraiment là on va aller très très loin dans la technique de pop -it. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment euh, topissime si vous voulez gagner du temps et travailler vraiment différemment euh, bah, de toutes les autres prothèses ongulaires en faisant des ongles assez euh, remarquables en peu de temps. Et surtout avec beaucoup de facilité pour celles qui n'aiment pas le limage. Donc voilà, je vais juste encore le faire devant vous euh, de ce côté. Et puis euh, du coup, bah, on s'arrêtera là. Vous allez voir que surtout avec ma bonne main, ça va être très facile et très rapide. Je vais les faire tous d'un coup. Alors je les maintiens légèrement vers le bas. Alors c'est normal hein, si on tremble un peu parce que j'ai pas de support. Alors là vous pourriez vous demander également si, euh, si par exemple c'est possible de, de peindre comme ça si on veut le, le dessous des, des ongles dans une autre couleur. Alors je vous le déconseille quand même puisque ça ne donnera jamais quelque chose de de trop sympa, mais par contre il existe des techniques spécifiques pour avoir le dessous des ongles d'une couleur et le dessus d'une autre, si vous souhaitez euh, que je vous fasse une vidéo sur le sujet, et eh bien euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si cette astuce ben, peut euh, eh bien, vous changer la vie, et eh bien dites le moi aussi dans les commentaires euh, je serais vraiment contente de, de vous lire et de vous répondre, voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, et puis Bien sûr comme toujours je vous propose ma formation d'initiation gratuite Et mon atelier qui va vraiment tout vous apprendre sur le métier de protéiste ongulaire Et voir si ce métier est fait pour vous Vous pourrez également y découvrir combien vous pourriez gagner avec ce métier Et quelques témoignages intéressants de mes élèves Voilà donc je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo Et dernière petite astuce Voilà comment euh, bien faire catalyser les ongles la plupart dans la machine et le pouce voilà, est catalysé euh, spécifiquement par la lampe euh, donc individuelle. Et ça fonctionne très bien comme ça puisque sinon le pouce catalyse plutôt mal en dessous dans la lampe. Voilà c'était ma dernière petite astuce pour vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.